Un petit tour avec quatre cartes. Je vais vous demander dans un instant de mémoriser une carte. Nous avons ici le roi de pique, le 7 de cœur, le 5 de carreau, le 9 de trèfle et enfin le valet de carreau. Simplement mémoriser une carte. C'est fait Très bien, laissez-moi réfléchir un petit instant. Parmi vous, il y en a au moins un qui a choisi le roi de pique. Bon, une chance sur cinq, vous allez me dire. Mais pas tout à fait. Regardez. Le roi de pique est une carte très magique, au final. Si je la place au milieu des autres, que se passe-t-il Eh bien, simplement en faisant le geste magique, cette carte disparaît. Vraiment. Vraiment. Imaginons que vous avez... Que vous ayez choisi une autre carte et eh bien c'est pas un souci parce que je vais la faire disparaître maintenant à vue devant vous ne clignez pas des yeux vous êtes prêt c'est parti ça y est c'est fait si nous regardons votre carte a disparu enfin presque presque presque ah oui ah oui j'ai oublié de vous dire que je suis parti en angleterre il n'y a pas longtemps et figurez vous que ce tour provient de ce pays. Et comment on appelle comment on prononce disparu en Angleterre? Eh bien ça se prononce gone. Comme g o n et enfin e gone. Je vous remercie.